Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, Questions sans détour, qui reste encore ce soir sur cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, avec une nouvelle invitée ce soir, puisque nous recevons euh, Annaëlle Jonathan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, référente euh, du dispositif emploi accompagné au sein de l'ALEFPA. Alors d'abord présentez nous la lève de quoi s'agit-il exactement alors la c'est une association justement qui euh, elle est euh, issue le siège c'est à lille et du coup la ils ont beaucoup de structures en Guadeloupe euh, un peu diversifiées avec le, le handicap euh, les personnes justement précaires euh, mais ça englobe beaucoup de structures en Guadeloupe. Mmh, très bien et au sein donc de cette lève il y a le fameux dispositif emploi accompagné on est pile-poil dans votre mission de Tout quoi s'agit-il présentez-nous ce DEA comme on dit. Alors le DEA c'est un dispositif emploi accompagné. Alors c'est un dispositif d'accompagnement en faveur des personnes en situation de handicap. D'accord. On a priorisé trois trois types de handicap l'autisme oui. le handicap psychique et la déficience intellectuelle puisqu'on s'est rendu compte que ce sont ces trois types de handicap qui ont des difficultés d'accéder à une formation en tout cas d'accéder à un emploi ou de maintenir un emploi non. Justement, euh, vous avez parlé donc de trois, de trois catégories, entre guillemets. Ça veut dire qu'il y a un certain public qui rentre dans ce type de catégorie. Quelles Exactement. sont les personnes euh, qui sont euh, qui peuvent être intéressées par les missions euh, du dispositif Alors déjà, il faut que cette personne soit reconnue en situation de handicap, mm -hmm. demandeur d'emploi ou salarié. Puisque depuis euh, 2020, depuis le début de l'année de 2021, ouais. euh, les services pour l'emploi, SPE, Mission locale, Cap emploi et Pôle mm -hmm. emploi peuvent justement former cette demande, mais aussi la MDPH. Alors ce sont ces organismes, on imagine, qui orientent vos missions voilà, dans, à, à travers le dispositif. Euh, oui. Autre question, elle est relative cette fois à la façon dont les choses sont mises en place. Une fois que le, le public cible, la personne identifiée a fait appel à, à vos services, comment ça se passe Comment elle est prise en charge Alors déjà, c'est un type d'accompagnement professionnel et médico-social. Puisqu'il y, y a certaines personnes qui ont besoin, je dirais même plus en approfondie. on voit l'emploi, mais il y a les freins périphériques de l'emploi. Vous voyez par exemple, c'est une démarche administrative. Donc il y a quatre phases. Il y a la phase du projet où justement on identifie les besoins. Il y a l'évaluation de la situation. Oui. Ensuite, il y a la phase du recrutement. Le recrutement, c'est tout ce qui est, je dirais, mise en place de l'immersion professionnelle de par des stages. Puis il y a l'intégration. L'intégration, c'est justement la sensibilisation du handicap dans les entreprises. Oui, ça s'adresse ça, ça, ça finalement là aux employeurs. Exactement. Parce qu'on imagine que ça reste encore un sujet difficile à aborder oui. avec les employeurs guadeloupéens. Tout à fait, puisqu'on s'est rendu compte oui. qu'il y, y a des employeurs qui n'ont pas la connaissance du handicap. Oui. Donc nous, on est là pour sensibiliser, pour apporter un plus. Et puis, et puis la, le, le manque de connaissance également des dispositifs existants. Exactement. Un employeur n'est pas lâché comme ça avec un, un salarié, on imagine, en situation de handicap. Voilà, nous, on est là aussi. Ben, D'où je parle de la consolidation à la quatrième, oui. justement, phase. C'est mm -hmm. la rencontre régulière avec l'employeur, un en entreprise, afin de pallier aux difficultés d'échanger sur les besoins si c'est un besoin en formation euh, en tout cas c'est pour cadrer je dirais la, le bénéficiaire afin que lui se sente autonome et faciliter le travail de l'employeur et vous avez des résultats concrets, vous avez des exemples par exemple de, de, de jeunes qui ont trouvé finalement leur voie, qui ont trouvé des entreprises alors c'est vrai que ça prend du temps ouais. puisque vous savez le handicap psychique euh, c'est assez fluctueux ouais. donc du coup ça demande du temps, mais arriver à aller à la case départ, ne serait-ce que de faire des démarches en entreprise et assister à un entretien d'embauche, c'est déjà quelque chose pour eux. C'est déjà un premier pas pour eux et aussi pour l'employeur. Comment ça se passe par la suite Vous continuez à travers une sorte de suivi de l'évolution de, de la personne dans l'entreprise Alors la plus-value justement de ce dispositif, c'est qu'il n'y a pas de limitation de fin de durée. C'est un accompagnement qui peut être renouvelé autant de fois qu'il veut. Et ce sont des entretiens individualisés. Il peut y avoir des entretiens intensifs où, justement, je vois la, la personne, on va dire, deux fois par semaine. Ça peut être régulier une fois par semaine, une fois par mois. En tout cas, c'est en, en fonction, fonction de l'évolution son... effectivement voilà. de, de, de l'employeur et de, et de la personne en situation de handicap dans son environnement. Euh, on imagine que là, c'est une mission, on va dire, à plusieurs mains. Avec, euh, on, vous parliez tout à l'heure des missions avec euh, Cap Emploi ou encore avec tout Pôle emploi. Euh, il faut une vraie corrélation. Comment ça se passe Là aussi, vous avez des rendez-vous réguliers. Oui, tout à fait. On se rend aussi dans les agences Pôle emploi. Puisqu'il mmh. faut savoir que maintenant, euh, dans chaque agence Pôle emploi, il y a un référent Cap Emploi. Afin avoir la proximité justement de cette personne. Donc, c'est vrai qu'on entretient vraiment un lien, puisqu'il faut vraiment que la personne se sente à sa place et surtout sache avoir une ligne directive. Oui, et justement, je vais même euh, rajouter qu'on est trois référents maintenant sur le dispositif emploi accompagné, afin d'occuper tout le territoire. Oui, ce qui permet d'avoir un public plus large, exact. même si on imagine qu'il y a des capacités d'accueil qui restent quand même limitées. Tout à fait, puisqu'il oui. faut vraiment avoir la proximité avec cette personne. Donc, il y a Monsieur Jonas Piriac, qui oui. est sur le Nord-Grande-Terre, Madame Carole Thailandi qui est sur le centre, Abîme, mmh. et il y a moi sur la zone de Bastia. Voilà, et on imagine qu'il y aura d'autres euh, référents DEA sur l'ensemble de l'archipel euh, également. Il y a un dernier référent, si, oui. si vous aviez euh, un mot à dire euh, aux familles guadeloupéennes qui nous regardent, aux employeurs guadeloupéens qui nous regardent, ce serait un message d'espoir de dire que oui, c'est possible. Oui. Un projet professionnel peut exister pour une personne en situation de handicap. Tout à fait. Un projet professionnel est vraiment euh, adapté adapté en fonction du besoin. Et surtout, l'employeur n'est pas seul. Nous sommes là oui. en tant que référent handicap afin de consolider, d'harmoniser, de, de, de, je dirais, euh, le travail, euh, en tout cas l'insertion professionnelle pour ces personnes. Puisqu'eux aussi, ils ont des compétences mm -hmm. professionnelles qu'ils ont acquéries et qui justement il faut, mettre à pourvoir, il faut mettre à profit ces compétences afin que la personne en situation de handicap puisse se sentir euh, intégrée dans la société. Eh bien, on espère qu'ils ont entendu Anaël, Jonathan. Merci d'avoir été notre invité ce soir. On rappelle que vous êtes référente du dispositif emploi accompagné. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, c'est possible donc d'être accompagné pour ces personnes en situation de handicap et pour les employeurs qui souhaitent pourquoi pas franchir le pas. C'est en tout cas le sens de cette semaine européenne sur laquelle nous reviendrons encore pour quelques jours. Bonne soirée en tout cas sur les antennes de TV à TV et le www.etv.gp.